<rire> Gauthier, Gauthier, bordel de merde, ça va, ça va rester ça, une bande d'enfleurs, ça va vraiment rester, je vais être obligé de tout changer. Gauthier, bonjour, euh... <rire> ravi de te voir aussi content avec nous. Merci. Tu viens de nous faire un podcast où il y a eu vachement d'émotions, des beaux breaks, des beaux passages avec vachement de punch et tout. Donc euh, voilà, si tu peux te présenter en quelques mots. Je suis Côtier, donc nouveau producteur, DJ depuis un bout de temps maintenant. Je viens de Cannes, enfin j'ai grandi à Cannes, j'ai fait euh, mes armes là-bas. Voilà, maintenant je suis DJ Resident Folie Douce euh, aux Arcs. Belle expérience, une belle maison. Et... Un gros truc. Cool <rire> Raconte-nous un peu ton... ton parcours en quelques mots, en rapide. Je suis arrivé à Cannes il y a à peu près dix ans. J'ai écumé un petit peu les clubs à essayer de trouver un peu du boulot et des trucs comme ça. c'est compliqué de s'intégrer dans Cannes. Ouais. C'est une ville assez, assez compliquée. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. J'ai trouvé des petites résidences dans des petits bars au début, comme le Sunset, je ne sais pas si vous avez connu à l'époque. Il oui. euh, y a eu le Dadada, Dada, il y a eu des, des petits trucs comme ça. Et je me suis retrouvé au Gotha Beach aussi, avec Mozart, qui était cool. le directeur artistique du, du palais de l'époque et, et du Gotha. Ensuite, j'ai continué avec Le Loka, à Cannes. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de Folie Douce à la montagne. Excellent. Voilà, qui était un très très gros truc. Excellent euh, Est-ce que tu pourrais te souvenir du DJ7, le premier DJ7 qui t'a marqué Si tu, tu l'as euh, Non, le premier, je pourrais pas te dire. Celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est celui des plages électro que j'ai fait l'an dernier. Ah ouais Enfin, du coup, l'année d'avant, parce qu'il y avait 2020, mais on ne la compte pas. Ouais. Euh, ouais, celui des plages électro où j'ai ouvert l'after le, le, avec Kamel Fat. Cool. L'after des plages, et c'était vraiment un des, des meilleurs trucs que j'ai pu faire. Excellent, excellent. Euh, ton inspiration Comment tu. Est-ce que tu as des muses Est -ce que... Comment te vient ton inspiration Pff, En vrai, non, c'est sur le tas, c'est. De par ma résidence, c'est. Ouais, c'est au travail, quoi. Au travail. J'écoute des morceaux, j'imagine comment les gens peuvent réagir et. Et voilà, j'essaye d'imaginer comment une foule pourrait réagir à... à un morceau. Ouais. Et voilà, je me fais un espèce de mini festival dans ma tête, quoi. Cool, cool. J'écoute ouais, des morceaux, c'est comme ça et je sélectionne. Après, je mets dans l'ordre, c'est bon. Et est-ce que... Euh, toi, tu as fait beaucoup de festivals, de clubs. Est-ce que tu as déjà fait de la soirée privée Non, non, je, tout, je me suis toujours refusé à faire ça. Pour moi, c'est deux métiers totalement différents. Ouais. Il y a, pour moi, il y a le DJ de club, le résident. Il y a le DJ de mariage et d'événements privés. Mm -hmm. Et il y a le DJ artiste, festival et compagnie. D'accord. Euh, côté prod, tu as une track euh, qui, a, qui est sortie il y a peu Ouais, en collaboration avec euh, The Doberman Club, qui est mon associé au à la folie douce, ouais. qui est lui prod depuis un grand moment et il fait tout, il sait tout faire. Donc c'est lui qui m'a mis le pied à la production, qui m'a un peu dit « mec, il faut que tu ailles, il faut que tu le fasses maintenant, c'est obligatoire ouais, ». Ouais. Et, euh, et ouais, et je prends un malin plaisir à faire de la musique maintenant. Et j'ai signé mon premier titre solo là, sur un, un bon gros label, euh, donc il doit sortir courant, euh, courant 2021. Ouais. Voilà, je suis pas peu fier de ce label et c'est cool. C'est cool de produire ouais. enfin ses propres morceaux, quoi, de pouvoir faire ses propres émotions et pas juste euh, s'approprier les, les, les émotions des autres, créer ses propres choses. Quoi. Et euh, comment t'es venu un peu cette passion du DJ ah, Ça vient de mon papa, mon cool. cher et tendre papa, qui était DJ résident dans une petite boîte de nuit dans le nord de la France. Et il euh, y avait des platines à la maison, il y avait des bons disques, il m'a fait baigner dans, dans son univers, et, et c'est comme ça que j'ai voulu euh, devenir DJ. Il y avait mon parrain aussi qui, était, euh, qui avait des platines, je me souviens, c'est lui qui m'a fait laisser les premières pionnières Enfin, c'est un truc de famille, quoi. ça, beau, ça vient beau. de loin. C'est beau, donc du coup, il y a une passation un peu de savoir. C'est ça, ouais, de culture musicale, d'avoir baigné dans la, dans la voiture. Il euh, y avait de la Soulful, il y avait du Defected, il y avait du Ministry of Sound, il y avait des trucs comme ça. Et voilà, ça depuis tout jeune, j'ai baigné dedans. D'accord, donc du coup, euh, toi, dans tes, dans tes styles vraiment qui, qui te font vibrer, on va dire, ça va être beaucoup de... C'est de la house principalement, après c'est très large, j'écoute de tout. Dans ma voiture, j'écoute de tout. Je peux écouter du rap, je peux écouter de la house, je peux écouter du classique, j'écoute de tout. Après, la musique qui me fait vraiment vibrer, ouais, c'est la house pure, celle de Chicago, celle qui est vraiment grandiose pour moi. Ouais. Après, j'aime tous les styles, il y a tout qui, est... il y a tout qui, qui transcende, je trouve. Tout ouais. est possible avec la musique, c'est ça qui est bien. Est-ce que tu as déjà vu former euh, des DJ pour... Euh... Non, non, non, ouais. j'ai jamais formé des DJ ou... Pff, ou quoi que ce soit. On m'a déjà demandé plein de fois, mais... Je trouve que je suis pas très pédagogue. Ouais. Et euh, ce, je trouve que c'est de l'autodidacte. d'être DJ, c'est c'est pas un truc qu'on qu apprend à l'école ou qu'on. Ouais. Alors j'ai rien contre les écoles des DJ. Je trouve ça super pour apprendre la technique et tout ça. C'est vraiment charmé. Mais je trouve que c'est déjà il faut une culture musicale. C'est primordial. Je pense que c'est un truc qui s'apprend pas sur le tard. Je pense qu'il faut s'accrocher. Il faut être vraiment passionné. Il faut pas être DJ pour euh, pour vouloir embrasser des filles, ouais, sûr. déjà c'est une rumeur, ça, ça n'existe pas, sachez-le, c'est faux. Et, euh, et non, ouais, je, je pense qu'il faut, c'est un truc qu'il faut avoir en soi, il faut vouloir le faire, faut, c'est pas un truc, voilà, pour être à la mode. Et le problème c'est que maintenant avec la télé réalité et compagnie, c'est, on est dans les, les trucs de, ouais, je veux être DJ pour être euh, passé à la télé, pour faire les stars, pour faire, non, ça marche pas comme ça, je trouve. Il ouais, faut avoir un côté humble et... Il faut avoir ce côté de j'aime la musique et j'aime faire écouter aux gens de la musique. Ouais. Pour moi, les bons DJ, c'est ceux qui, qui, qui mettaient de la musique dans les pompes de leurs petits amis euh, quand ils avaient 8 ans et qui disaient eh, ⁇ Écoute ça, écoute ça ⁇ Pour moi, c'est ça des vrais DJ. C'est les mecs qui font écouter de la musique aux gens. Ce n'est pas forcément des mecs qui font danser, ce n'est pas forcément des mecs qui foutent le feu dans des festivals. Pour moi, c'est de faire écouter de la musique aux gens et dire eh, ⁇ regarde, ça, c'est bien ⁇ Et ça, pour moi, ça peut être un super DJ. Ouais. On s'en fout de la technique, on s'en fout de, de tout le reste. Il faut avoir une culture musicale. Il faut connaître son milieu, il faut savoir de quoi on parle. Carrément, je suis d'accord avec toi. Et euh, ensuite, euh, imagine que tu devais euh, donner euh, une direction ou, une, ou un conseil ou un tips à, aux autres DJ qui pourraient nous regarder. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus... Pouf, les de plus jeunes, accrochez-vous parce que c'est pas simple. Accrochez-vous vraiment. Euh, ne dites pas amen à tout. Gardez votre esprit et votre touch. C'est ça qui fait la différence dans tous les cas. J'ai fait l'erreur de vouloir faire le bon DJ résident, bien gentil, et dire oui au patron, et dire oui à tout, et, et dire oui à tous les clients. Ce n'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose. Et Je pense qu'il faut évidemment être ouvert à tout, mais je pense qu'il faut savoir amener ses, sa touch. Sinon, on a des DJ formatés, on a des clubs formatés, et tout est formaté. Et je pense que ce qui fait la différence d'un club, c'est son DJ, ce c'est pas, pas la déco. Quoi. Très bien, très bien. Ben, merci en tout cas euh, d'avoir... Euh cette interview avec nous et merci de, pour le podcast que tu as fait aussi. Merci, c'était super cool. Et euh, à une prochaine. Avec plaisir. J'espère qu'on se reverra. Avec plus. grand plaisir. Covid. <rire> Gauthier, Gauthier, bonjour. <rire> Faut que j'arrête. <rire> Faut foutre avec ça. Bon, bien. Les tout seul. Gautier les <rire> Le pire, c'est que c'est écrit sur euh, sur Facebook ou Soundcloud, je crois. Hein,